Bonjour, alors je vous annonce tout de suite quand même le thème du live parce que c'est le plus important, vous nous rejoignez pour un live sur le traçage des lèvres donc là ma cliente est déjà bien mise, je vais quand même la démaquiller évidemment au niveau des lèvres avec les éco-sponges, primer donc, voilà, le temps que vous vous connectiez. Voilà, moi, je démaquille ma cliente. Voilà. Alors, voilà, les filles, donc... Pour celles qui me rejoignent, donc là on va vraiment travailler le traçage des lèvres, que ce soit en maquillage, en maquillage permanent. Le but vraiment c'est de pouvoir... Bonjour Mélanie qui nous rejoint, donc le but même en maquillage, il est très important de pouvoir optimiser et dire à la cliente « Tiens, euh, ben moi je peux travailler votre symétrie des lèvres ». Euh, où je vais vous donner des trucs et astuces pour travailler en maquillage votre symétrie des lèvres ou tout simplement ben on peut, je peux vous montrer, vous faire un prédessin, vous rattraper la symétrie des lèvres et si ça vous convient ben on passe en maquillage permanent donc euh, voilà les filles la symétrie des lèvres aujourd'hui je vous donne tous les secrets Donc voilà les filles, je vais vous passer tout simplement, ben directement, euh, voilà la caméra sur ma cliente et on va commencer les étapes. Je vais vous donner des choses simples, on peut aller plus loin dans les détails. Euh, du traçage mais aujourd'hui je vous donne quelques petits trucs et astuces je vais pas vous donner tout le protocole non plus hein, d'accord mais voilà déjà les premiers trucs et astuces vont vous vont vous déjà vous aider et vous permettre voilà de, de pouvoir déjà combler et satisfaire vos clientes et puis ben voilà si vous avez besoin d'aller plus loin euh, on verra ensemble tout simplement par après un petit coup de téléphone hein, et on, on voit ça ensemble Juste après. Donc on va commencer. Attention les filles. Oup, oup, oup. Non c'est attention moi. Alors moi je dois faire très attention avec le matériel. Alors je vais positionner correctement. Voilà, j'inverse. J'arrive à trouver la caméra. Voilà. Non, non c'est bon. Ah non. Commence voilà donc là donc on va rester plus sur les lèvres de, de Carla pom pom pom pom pom. Voilà. Donc là, les filles, normalement, vous devriez euh, voir correctement le traçage des lèvres. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à mettre vos questions, même en replay hein, ou, ou en direct. Voilà, moi, j'essaie je, d'y répondre. Donc là, j'ai démaquillé correctement les lèvres de ma cliente. Et euh, voilà, bon, voilà des, des jolies lèvres. Mais on va pouvoir tout de suite regarder si elles sont symétriques. Alors, la première chose, je vais utiliser un fil teinté blanc. Pour les lèvres, pour vraiment voir bien voir la démarcation. Donc, voilà, je vais prendre mon petit fil teinté. Voilà. Alors, avec ce fil, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais déjà regarder la, la première chose. C'est est-ce que l'arc de Cupidon, est-ce que la pointe la plus basse de l'arc de Cupidon, autrement dit, le cœur des lèvres, est-il centré par rapport... Au visage de ma cliente donc je vais prendre l'ensemble je vais me tenir droite je vais venir prendre vraiment une ligne sur l'ensemble du visage je fais glisser délicatement voilà vous voyez délicatement je fais glisser voilà mon fil teinté. Alors, ce qu'on peut remarquer tout de suite, et c'est récurrent, c'est que euh, bon, chez Carla, son, son, l'axe du nez est presque centré. Mais chez beaucoup de clientes, le nez peut être totalement désaxé. Donc, il faut bien que vous ayez euh, voilà, des repères par rapport au front, au centre des yeux, au nez et euh, au menton. Donc, une fois que j'ai mes repères, ben voilà, je vais pouvoir descendre dans le même axe et tracer ma ligne centrale. Alors, donc, du coup, je remarque, je regarde si c'est bien centré. Voilà. Voilà, j'efface j'ai toujours mes petits tampons microfibres pardon pour effacer si je n'ai pas bien centré ma ligne je vais voilà ces petits tampons microfibres juste ici voilà vous les mouillez un tout petit peu et ils vont vous permettre voilà de pouvoir corriger justement la ligne si vous ne l'avez pas bien centré. Voilà, celle-ci, je ne l'ai plus besoin. C'était juste pour pouvoir me centrer. Et alors, ici, j'ai fait doublon. Et voilà donc ce que je remarque la première chose c'est que mon coeur des lèvres ici est assez bien centré par contre on va voir tout de suite que la pointe à gauche et à droite ne, pas, ne sont pas à égale distance donc là c'est ce qu'on va faire donc la prochaine étape une fois que vous avez centré une fois que vous avez centré le coeur des lèvres c'est ben voilà de trouver de créer l'arc de Cupidon et donc de trouver les pointes, la pointe la plus jolie à gauche et à droite. Si elles ne sont pas les mêmes comme ici, hein, vous voyez que celle-ci est plus basse et celle-ci est plus haute. Donc, donc on va choisir celle de droite qui est un peu plus haute puisque je prends celle qui est plus haute. Puisqu'en maquillage, je ne vais pas rétrécir une lèvre, je vais, entre guillemets, l'augmenter. Donc, je vais prendre la, la, la, pointe, tout simplement, la plus haute. Donc, je vais venir la marquer d'un petit trait. Voilà. Bien centré. Et je ne vais pas venir, voilà, me dire, tiens, c'est plus ou moins là. Non, je vais devoir être à égale distance. Vous allez comprendre. Je vais prendre ma petite règle. Alors, ma petite règle de précision que voici, qui est précise au millimètre près, je vais tout simplement voilà, euh, pouvoir reporter à ma droite. Ici, c'est ma droite. Je vais pouvoir reporter la même distance à ma gauche. Donc, tout simplement, je vais venir tracer la pointe. Donc je vais créer une perpendiculaire parfaite à mes deux verticales. Voilà une perpendiculaire. Donc la ligne est bien droite. Ce qui me permet de voir tout de suite que la pointe justement à gauche de Carla donc est un tout petit, un rien plus basse et qu'elle n'est pas non plus à égale distance. Donc je vais prendre la distance par rapport à mon centre. Je vais être précise je prends la distance j'ai 0,7 mm donc on voit ici sur ma règle 0,7 mm je vais reprendre de l'autre côté sur cette même horizontale je repars du centre et je vais marquer avec un petit feutre blanc là le point pour avoir la même distance donc Voilà. Donc là, j'ai 0,7 mm. Donc ma distance à droite, à ma droite, est maintenant la même à ma gauche. Je vais donc faire un petit trait. Je vais reporter ce point simplement sur la ligne hein, pour que ce soit à la même hauteur donc je vais descendre ce point sur ma ligne j'efface donc le point qui ne me sert pas voilà et je vais marquer d'un petit trait ce point voilà donc là on est bien d'accord que mes pointes, les filles, mes pointes à droite et à gauche sont à la même hauteur hein, grâce à ma, perp à ma perpendiculaire à mes deux autres verticales, donc à mon horizontal ici qui est perpendiculaire à mes deux autres horizontales. Et grâce au fait que j'ai reporté à égale distance, donc la même distance à droite que à gauche. Donc, je peux tracer mon arc de Cupidon. J'ai mon centre. Je monte jusqu'à ce point. Et voilà. Donc là, j'ai mon centre des lèvres. Quand on a déjà ça, on est déjà bien parti. Maintenant, comment allons-nous faire pour avoir la même distance à droite et à gauche, la même épaisseur en fait, au niveau des lèvres. Alors, pareil, je vais choisir à droite ou à gauche quelle est la lèvre la plus épaisse. Alors, logiquement, puisque je n'avais pas la même, que logiquement, sa lèvre de droite était un rien plus haute hein, que la lèvre de... On voit, elle a, on voit elle a un rien plus fine. Donc, je vais choisir celle de droite. Et c'est logique, puisque sa pointe était déjà plus haute. Donc, d'office je vais dire la lèvre de droite donc elle n'a rien plus épaisse donc cette lèvre ben, je vais la continuer hein. je vais suivre son contour et je vais la marquer d'une droite alors je ne suis pas très bien mise avec les caméras Sans rouler mon fil. Attention, il ne faut pas qu'il roule vers le bas. Voilà, je vais pouvoir donc marquer ma lèvre d'une belle droite. Mais comment vais-je pouvoir faire à gauche Si je suis ma lèvre, je n'aurais pas réglé ce problème de symétrie. On est bien d'accord. Je Qu'est-ce qui va me permettre voilà, de pouvoir dire bah, « Tiens, j'arriverai à la même épaisseur à gauche ». Alors déjà, vous allez me dire, ben on a relevé la pointe. Hein. Donc déjà, si je suis ma pointe, logiquement, je devrais être plus ou moins juste. Mais je vais vous donner quand même un petit truc et astuce. J'ai demandé à Carla d'entrouvrir les lèvres. Voilà, pour avoir des commissures et créer une ligne droite. Donc, par rapport à ses lèvres, je viens placer ma ligne. Bien droite, donc je vais bien me placer au-dessus de Carla. Et je vais créer une ligne bien à droite. Je fais glisser à gauche. Je fais glisser à droite. Alors, il faut bien ouvrir les lèvres parce que si vous le faites les lèvres fermées, le problème, c'est qu'il y a des commissures qui sont qui ont tendance à aller vers le bas et des commissures qui ont tendance à aller vers le haut. Donc, le fait d'ouvrir, ben voilà, au moins, vous créez vraiment une ligne bien droite. Mmh. Et quand on voit, attention, suivez bien, c'est là que les difficultés augmentent en termes de compréhension. Quand on prend sa lèvre de droite, qu'on la prolonge, je prolonge cette droite que j'ai créée, j'obtiens un point. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais j'ai prolongé la droite. Donc, j'ai prolongé la diagonale ici par rapport à l'horizontale à et j'obtiens un point. Je vais le marquer ce point. Alors, ce point, je, je peux l'appeler, euh, je peux très bien appeler euh, ici le point A. Le point de l'autre côté, je peux l'appeler A également hein, pour donner des noms. Le point au milieu, je peux l'appeler O. Voilà pourquoi. Comme ça, vous savez ce que je dis. Donc, les points A. Ici, je peux l'appeler B. Le point B. Et ce point B, je vais aller le chercher à la même distance de l'autre côté. Ce qui va me permettre ben voilà, d'améliorer et de pouvoir donc, parler de symétrie et d'avoir une mesure exacte. C'est-à-dire, comment je vais aller tout chercher ça Je vais demander à Carla de rouvrir ses lèvres. Je vais prendre le point de la commissure, donc vraiment à l'extrémité de ses lèvres. Je vais, je vais le marquer aussi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Si je reviens avec ma, ma règle de précision, là, voici, que je regarde au millimètre près la distance entre la commissure des lèvres et mon point B et que je le reporte. Donc, la distance exacte, voilà, vous le voyez, voilà, c'est... 16 mm. Si je reporte 16 mm de l'autre côté en partant de ma commissure et en suivant la ligne, hein, donc 16 mm, je reprends 16 mm. Voilà. Il faut être hyper précis. faut pas de mes doigts... Voilà. Donc, 16 mm. Hop là. Donc, je pars de la commissure. De mon point que j'ai marqué de la commissure. Je reporte 16 mm. Je marque le point. J'obtiens donc du coup le point de l'autre côté, B'. B'. Voilà. Donc maintenant, car là, tu peux refermer tes lèvres. On est bien d'accord que... Avec cette mesure, ça vous permet de préciser, on n'est jamais à 100% précis, mais ça permet de préciser à 90% ce que je suis en train de faire, puisque je crée des mesures, je crée des vecteurs, et je crée une certaine logique dans la symétrie de mes lèvres. Donc maintenant que j'ai les points ici qui sont à égale distance et à la même hauteur, que j'ai su du coup créer un point, par rapport à la commissure des lèvres, et ce point, je l'ai reporté de l'autre côté. Si je, rejoins, si je rejoins le segment A vers le segment B logiquement, j'aurai la même épaisseur sur la lèvre du haut. Donc, nous allons vérifier cela. Je passe par A. Je rejoins B. Je crée ma droite. Donc, je laisse glisser mon fil tout doucement hein, pour créer. Voilà. Là, je vois clairement que oui, ce que nous avions observé à l'œil nu, de dire que cette lèvre était un rien plus fine, ben ici, on le voit au niveau des mesures, hein, qu'on est un rien plus fin. On reste quand même sur... Euh, on ne va jamais, euh, je vais dire, pigmenter, en tout cas en maquillage permanent, hein, là je parle, on ne va jamais pigmenter totalement sur peau. Vous avez vraiment la muqueuse, je vais dire, la muqueuse existante qui est vraiment bien rouge. Puis vous avez comme... Vous avez comme, un espèce de contour légèrement transparent. Et puis vous avez vraiment la peau de la cliente. La peau de la cliente, on ne pigmentera jamais dessus. S'il y a une forte... Parce que... On ne va jamais obtenir la même texture de peau. Et donc, ça risque en maquillage permanent d'être vraiment trop démarqué. Et ça ne sera pas joli. Parce qu'on va vraiment le voir à la cicatrisation qu'il y aura des différences de texture de peau. Et on va voir que ce n'est pas naturel. Mais par contre, donc le contour qui est bien précis. Et puis, la, la petite fine couche transparente hein, que vous avez ici. Celle-là, on peut la pigmenter. On ne viendra juste pas pigmenter. La lèvre, je vais dire, vraiment sur la peau. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, il y a une limite. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pour les lèvres. Il y a vraiment une limite. Et ce, cette limite, c'est vraiment cette, ce contour transparent des lèvres que vous pouvez encore pigmenter. Mais la peau telle qu'elle, vous ne pouvez pas la pigmenter. Ça se verra. Ce ne sera pas naturel. Ce ne sera pas joli. Donc ici, comme la lèvre de Carla était un rien plus fine que, la lèvre, que sa lèvre, de, que son côté droit... Mais que ça reste, je vais dire, dans, dans sa muqueuse de lèvres, même si elle est légèrement plus transparente, plus translucide, je vais pouvoir créer, recréer une bonne symétrie et je vais pouvoir pigmenter. Alors, bien évidemment, ce que je dois préciser, c'est que moi, j'ai fait une ligne droite. Je ne vais pas mettre mes lèvres jusque là-bas. Hein. Donc, on, ma ligne me permet juste de trouver l'épaisseur. Mais bien évidemment, vous allez voir, je vais rejoindre les commissures naturelles. Pareil, ici, je vais pouvoir voir l'épaisseur. Mais à un moment donné, je vais devoir bifurquer sur ma commissure naturelle. Hein. Donc là, je vais essayer de vous le faire en ligne. Je n'ai pas facile avec la caméra qui me gêne un petit peu. Donc, je ne vous promets pas euh, un dessin de grande précision. Mais je vais tenter. On va faire les choses bien. J'adore utiliser ce feutre pour les lèvres parce qu'il est hyper pigmenté et bien précis. Et alors, euh, que ce soit en maquillage ou en maquillage permanent, ben, il me permet vraiment de, de ne pas. Il ne s'efface pas facilement. Donc euh, il me permet vraiment de bien garder mes traits. Donc ici, je me permets de m'appuyer sur ta poitrine Carla. Donc je vais suivre ma ligne naturelle. Puis à un moment, voilà, ben je vais te voir. bifurquer vers les commissures. Vous voyez ce que je veux dire On va faire pareil de côté. Cette lèvre, cette lèvre un petit peu trop fine, mais je vais pouvoir l'augmenter légèrement. Et puis, je vais suivre ces commissures. Mais toute cette partie-là, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, toute cette partie-là ici est translucide, mais on reste dans la texture de la muqueuse de la lèvre. Donc, je vais pouvoir vraiment recréer chez Carla une symétrie complète des lèvres. Pour le bas, on reste dans le même principe. Mais comme je vous avais dit, je ne vais pas tout vous donner. Mais vous avez vu un petit peu comment comment est-ce qu'on trace et comment est-ce qu'on peut obtenir des mesures qui vous permettent justement de rééquilibrer la symétrie des lèvres. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions, parce que moi ça me paraît clair, mais j'ai beaucoup travaillé dessus, je me suis posé beaucoup de questions, je n'ai pas fait ça en un jour. C'est vraiment un protocole qui est vraiment pur autour du regard. Euh, voilà, si vous avez des petites questions, des choses qui vous interpellent, ben voilà, je suis là pour y répondre, donc là, on a fait le haut de la lèvre de Carla. Et si on voulait faire le bas, ben voilà, ça reste dans le même principe, dans les mêmes mesures. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas tout vous montrer non plus. Donc euh, voilà les filles. Donc ici, on voit bien qu'on a rééquilibré et on a une belle symétrie des lèvres. Euh, on pourrait tout simplement voilà, euh, expliquer à la cliente et à partir de, le moment, de ce moment-là, la maquiller avec du maquillage effaçable et lui dire, ben voilà, euh, c'est quand même quelque chose qui a bien été délimité. Elle va s'habituer avec euh, ce maquillage que vous allez faire au crayon, d'abord au crayon, ensuite combler avec un rouge à lèvres. Et puis, elle va voir, ben tiens, est-ce que j'ai envie de passer le pas pour le maquillage permanent est-ce que euh, voilà est -ce que la professionnelle a bien fait son travail Est-ce que mes lèvres sont rééquilibrées ben, Avec ce traçage, bien évidemment, vous avez plus de chances de réussir parce que, euh, bien évidemment, le faire à l'œil nu, euh, nu, je déconseille totalement. Parce que ce que vous voyez euh, n'est pas forcément juste. Euh, ça, ça vous aide, bien évidemment, mais il faut vraiment par des mesures, par euh, un, une méthodologie de traçage, euh, voilà, confirmer et, et être beaucoup plus précis qu'avec qu'à nu. Voilà. Donc, les filles, j'espère que... Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Euh, je vois que j'ai quand même été euh, suivie. Donc, euh, c'était un sujet qui vous intéressait. Je vais reprendre ma petite caméra. Je vais laisser Carla aller travailler. Hop, hop, hop. Alors. Je vais peut-être juste... Voilà. Je vais faire un petit zoom, les fissures Carla. Attention. Ta -ta -ta voilà, comme ça, vous verrez un petit peu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, que la partie... Voilà, la partie ici. Voilà, on peut un peu la pigmenter, même si elle est légèrement translucide. Par rapport à l'autre côté, qui est vraiment... Ben voilà, c'est vraiment la lèvre telle qu'elle, quoi. Voilà, mais là, on a des jolies lèvres. Symétrique, mais voilà le dessin à quoi il doit ressembler pour le haut des lèvres. Donc voilà les filles, je repasse sur moi. Voilà, donc euh, voilà les filles. Euh, J'espère que cela live il vous a plu parce que je sais que c'est pas facile en fait de trouver. Euh, je trouvais que c'était intéressant. Parce que ben déjà, premièrement, les lèvres, c'est vraiment quelque chose qui va qui, qui va être très exploité en 2023. C'est des prestations. La dermolèvre, je sais qu'on va avoir énormément, énormément de demandes. Euh, on a déjà lancé le soin hydraglose, vous le savez. Donc, c'est vraiment dans la continuité. Et les lèvres, ben, c'est vraiment l'après-Covid, l'après-masque. On va vraiment être très, très focalisé sur les lèvres. Et, euh, et on n'a pas trop de méthodes de traçage il est très difficile voilà d'avoir des choses très précises sur les réseaux donc je crois que ce live a pu vous aider euh, a pu vous montrer qu'il était tout à fait possible comme sur les sourcils voilà d'avoir un traçage et des mesures euh, d'une d'une précision euh, voilà professionnelle pour obtenir une vraie symétrie des lèvres donc euh, voilà les filles j'espère que ça vous a plu ce live euh, n'hésitez pas toujours à nous proposer aussi vos sujets euh... Nous on est très on est ouvert, hein nous on fait des lives tous les lundis midi. Donc euh, si vous avez un sujet en particulier, ben, il ne faut pas hésiter euh, voilà, à nous le demander. Si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à repartager, n'hésitez pas à nous mettre des messages. On se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Et puis euh, je vous souhaite du coup une bonne pause de midi. J'ai faim, j'ai vais bientôt aller manger. Voilà. Allez les filles, je vous dis au revoir du coup comme il n'y a pas de questions. Tout vous paraît clair, impeccable. Voilà. Au revoir les filles. Je vous dis à lundi prochain.